Aime, pleure, rit, crie, vis et manifeste toute ta magie. Incarne-toi intensément et embrasse passionnément chaque instant insufflé à ton cœur et ton âme illimitée. Sois toujours démesuré car il n'existe pas de mesure dans la source même de l'amour. Sois folie douce et spontanée. Chère étoile, les étoiles ont besoin d'intensité pour rayonner dans l'éternité avec amour. Il n'y aura aucun détour.